J'ai un peu trop dilapidé mon argent, on va dire, sur des habits, sur l'alcool. Je n'étais pas maître de mes moyens, quoi. Je n'avais pas la notion du tout de l'argent, jusqu'à jusqu ces derniers, il cinq ans, là, non. Je ne faisais pas attention. Mais après, voilà, la notion de l'argent, maintenant, je l'ai. Donc, et là, je suis passé à un une mesure de protection. Je suis un curatel simple. J'essaye de. Pas dilapider mon argent, non, c'est clair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 Euh, euh, Anne-Marie a découvert, oui, avec le film, ouais. qu'il parlait de son addiction pour ouais. la première fois, comme quoi. Hein, comme qu quoi, donner la parole. Sur la, sur la mesure de protection, oui. c'est ce qu'on échangeait ouais. hier soir. Ouais. Ouais. Antonin, euh, est-ce qu'on peut avoir quelques mots d'Antonin qui, euh, justement, euh, sur l'addiction sur et la façon, euh, la façon de gérer... Alors, il y a plusieurs niveaux, plusieurs degrés dans ces moments-là. Comment, comment on se retrouve face à, face à ce genre de, de situation euh, entre euh, la légalité euh, la liberté de conduire, de conduire sa vie, euh, quelle est l'attitude que, que tu as un... pu euh, observer dans, De manière générale, ce que j'ai appris de mon expérience, euh, dans la provenance de personnes. Oui, en mec qui est J'ai fait le chemin inverse de M. Michel, oui. ancien al à <rire> <Athénée>. <ouais. rire> Euh... On bouche la perfection, là, alors. <rire> <C 'est ça. rire> euh, dans la commande de personnes toxicomanes, il y a des maîtres mots qui sont la parole, la confiance. C'est-à-dire, euh, on va prendre une situation, ouverture de mesure, si on a connaissance que la personne a un comportement euh, d'usage de drogue, etc. Même si on vient en tant qu'auxiliaire de justice, on ne travaille pas pour la police. Et ça, je le dis systématiquement. Je ne suis pas là pour faire de la répression. Je, je pense que des discours, ils en ont entendu. Mais euh, je leur dis que c'est en communiquant et en parlant de manière la plus simple, la plus ouverte, qu'on arrivera à travailler ensemble. Euh, vous l'avez très bien dit aussi, il y a différents modes de consommation. Euh, le jeune qui se drogue à 18, 19 ans n'est pas le polytoxtomane de 40, ou euh, le, le fumeur de cannabis de 50, 60, voilà. Donc il y a une adaptation du discours et de l'accompagnement. Euh, une autre chose, on, euh, là la personne qu'on a vue, je pense, avait une réelle démarche de vouloir euh, s'en sortir, euh, on ne pourra jamais forcer une personne à aller vers le soin ou vers euh, l'abstinence de produits euh, stupéfiants et euh, avoir un discours qui est mais vous devriez arrêter mais vous savez que c'est pas bon pour vous, c'est aller face à un mur si la personne n'est pas réceptive. Dans un premier temps, on va apprendre à connaître, on va comprendre et euh, je n'accompagne pas la consommation. La personne m'appelle, j'ai des personnes, monsieur Payard, bonjour, je vous donne 20 euros pour la boulette. Euh, bon, voilà. Je plus... Que fait M. Pagliard Que fait M. Pagliard répond à la loi. C'est leur argent, je ne peux pas les empêcher d'avoir accès à leur argent. Le discours euh, de prévention et le rappel à la loi, il est systématique. Plutôt quand je les rencontre, au téléphone. Mais euh, il faut aussi que j'ai en tête que certaines personnes peuvent avoir des comportements à risque pour se procurer leur dose ou leur produits et que euh, si j'étais dans une répression totale et dans une fermeture de leur liberté d'accès à l'argent qui leur appartient, euh, il est possible que je mette en danger ces personnes parce qu'ils vont proposer des services, parfois sexuels, euh, ils vont se mettre euh, dans des échanges, faire des crédits à des personnes pour récupérer, pour récupérer de l'argent, récupérer un produit. Et là forcément, on est face à mes représentations que je mets de toute façon de côté, parce que c'est la prise en compte de l'autre, hein, l'éthique, elle est de l'autre, et, euh, et leurs droits. Donc, euh, je donne l'argent, je rappelle, et j'espère euh, qu'ils arriveront à, eux, faire la démarche de vouloir faire le chemin vers l'arrêt de la consommation. Ce qui est beaucoup plus facile, à mon sens, de parler avec des usagers de drogue dit cannabis que d'alcool ou de tabac, dû à une, une image culturelle le consommateur abusif d'alcool, d'alcoolique, euh, c'est très difficile de ma position à réussir à rentrer, à en parler avec eux, parce que c'est caché, c'est mis sous tapis, euh, c'est mal vu par la société, oui. les gens n'en parlent pas, le cannabis jouit d'une popularité entre guillemets, et euh, beaucoup plus dans les langues et dans les... dans les tolérances, plus ou moins, mais ça se parle beaucoup plus facilement, j'ai fait des ouvertures où les personnes je ne sais pas, hier, je vous demande 5 minutes, j'ai juste fumé mon pétard. Vous euh, de... bien ensemble Isabelle. Euh, voilà, euh, la majeure, euh, si ça vous dérange pas, je le mets à la fenêtre, où je sors, vous me le dites, mais je vais me fumer mon pétard 5 minutes, après on reprend la discussion, d'accord, c'est elle, je ne suis pas là pour lui. Le... Enfin, qui suis-je suis pour dire, voilà ce qui est bon pour vous. Il peut y avoir des situations, Alors, Isabelle, oui. Ce que je voulais dire aussi, c'est que dans cette démarche, on accepte la personne dans tous ses besoins. Qui êtes-vous, est... pardon Non, parce <rire> qu'on ne sait pas qui parle. Nous, le professionnel. Le fait d'accepter d'audition, enfin, c'est aussi les entendre. Et ce n'est pas nier la personne et ses besoins. Et je crois que notre démarche, elle est là aussi. Même si ce ne sont pas nos valeurs personnelles. Et c'est la différence entre le professionnel et nous, nous la personne. Voilà. Et et la personne est beaucoup plus à l'aise, elle ne va pas se cacher ou mentir. Donc on essaye d'être au plus juste. Et notre difficulté aussi, Et voilà, c'est le cadre de la loi, le cadre professionnel avec notre mandat et nous en tant que personne. Et c'est cette coordination, cette, cet équilibre qui est parfois difficile et qui nous remet énormément en question. Au quotidien et pour chaque, chaque personne. Oui, Antoine c'était pour peut-être donner un exemple de ce que j'ai pu mettre en place sur deux personnes lorsqu'elles l'acceptent, quand on sait que l'argent est utilisé à la consommation de drogue et qu'ils peuvent parfois euh, décider de ne pas s'alimenter pour justement euh, avoir leurs produits, c'est réussir à mettre en place un double système entre une partie de votre argent que vous avez donnée de manière en liquidité, etc. Et s'ils si acceptent parce que cette image est difficile parfois pour eux, avoir des bons d'achat alimentaire, on s'assure qu'on a quand même une mission de protection de la personne, on, il faut qu'on veille qu'ils s'alimentent, euh, une personne qui ne ferait que consommer euh, héroïne, cocaïne, cannabis sans s'alimenter, se mettrait en danger on a quand même le devoir de protection envers eux alors lorsqu'ils l'acceptent, quelque chose qui marche assez bien c'est voilà, vous avez le droit à 60 euros par semaine, mettons-nous d'accord que 20 euros seront dédiés à l'alimentation par bon d'achat on se le parle naturellement et ça, fait, et ça tisse de la confiance et vos 40 euros, on le sait, vous en ferez ce que vous voudrez et vous ne mourrez pas sur le dos en train de vous dire à chaque fois vous avez pensé à acheter vos légumes, vous avez pensé à acheter vos... voilà et ça, la suite coule après. Parce que comme le disait Marie, on les prend en compte. Merci. L'addiction la, met en tension, je voulais dire oui. ça, les professionnels, les partenaires, voire les familles. Parce que souvent on nous dit mais qu'est-ce que vous faites Vous ne l'empêchez pas de se droguer Vous l'empêchez pas de boire Vous êtes tuteur Et ça, on a des discussions avec les professionnels, parce que ça, ça touche aussi leur morale, leur éthique, le mot qu'on veut. Quand on oui, parce qu'il peut y avoir des situations beaucoup plus, euh, je veux dire, violentes. Très violentes, voilà. Des gens arrivent en manque euh, oui. et ont besoin urgent d'avoir de l'argent. Euh, oui. Et de... on peut avoir donc, des professionnels qui disent, voilà, bon, c'est pour se droguer. Alors, je, je rejoins Tonin. quand la personne a la confiance de nous dire, c'est pour se droguer, déjà on a fait un pas. Parce que sinon, on peut dire, x raisons, hein, j'ai besoin d'aller... Euh, pour demander de l'argent, il y a x raisons. Voilà. Après, la première réponse, je vais faire une réponse de la loi, le code civil dit... Je verse l'excédent de la personne sur un compte euh, à son nom, pour sa libre disposition. Donc normalement, si on fonctionnait bien dans les tutelles, euh, on devrait tous les mois, sur un compte à lui, lui verser, euh, entre les recettes et les dépenses, ce qui reste. Aujourd'hui, les associations tutélaires ne font pas forcément un compte, parce que c'est compliqué, il faut le suivre, etc. Mais la personne, moi, quand on me dit elle veut de l'argent pour se droguer, ce que je lui donne, je lui demande s'il y a un excédent. Parce que si elle a un excédent, on doit lui remettre, quel que soit le motif... Et ça, ça peut heurter la discussion que je peux avoir avec les professionnels. Ça heurte sa conscience, parce que lui, il dit « mais enfin, on va pas permettre à quelqu'un de se droguer ». Et puis euh, la directrice, elle dit « bah si, si, euh, allez, on y va euh, ». Après, je rejoins Antonin quand on refuse. Les comportements qui arrivent derrière pour chercher de l'argent quand on en veut, on les connaît. Donc voilà. Et après, quand il n'y a plus d'argent, la violence arrive. Voilà. Oui Thibaut oui. Thibaut Tordabène directeur de l'UDAF. Sur ce cas-là, il y a une dizaine d'années on a eu un cas pratique où un major protégé est venu nous rencontrer en nous disant « J'ai une dette vis-à-vis d'un dealer, une dette de 1000 euros. » Et il me disait « Si je ne lui donne pas ces 1000 euros dans les 2-3 jours, euh, euh, je vais me faire lyncher. » la, la question a été très compliquée parce qu'on est vraiment sur une question éthique entre euh, protéger hein, entre la protection, la contrainte et la liberté. Et la question éthique, c'est toujours cette tension entre les deux. La solution, ça a été celle-là. Ça a été de dire, mais on doit lui laisser à disposition l'argent qu'il a de côté. Ces 1 euros, il les avait. Par contre, ce qui était impossible pour nous institutionnellement, c'était de participer à un trafic de drogue, c'est-à-dire de verser directement à un dealer la somme des 1000 euros, ce qui nous demandait. Oui, oui, oui. Ça, ça demande, non, non, mais ça demande, oui. c'était ça. Bien sûr. Euh, Sur, surtout personne... que je, je vous imagine partir le soir, nuit tomber avec une valise. Non, mais comme, comme quoi, bon. comme quoi euh, comment dire, euh, l'intérêt de la question éthique, c'est la question, c'est de, de se dire, mais euh, qu'est-ce qui va être le plus ajusté pour reprendre euh, les paroles de Mme le lebrix C'est ça la, la, la, la véritable, le véritable intérêt de la question éthique, c'est de se poser la question et de se dire sur cette situation, comment je peux euh, au mieux protéger la personne hein, euh, sans enfreindre la loi. S il n'y avait, avait, avait, avait, avait, avait pas de solution. Il n'y avait pas de solution. Peut-être qu'une. La fois suivante, il n'avait plus l'argent. Et, et, et il a réglé cette affaire-là comme il a pu. Mais c'est sûr que là, euh, nous en tout cas, on ne pouvait pas participer, pouvait pas participer euh, de manière détournée, certes, à hein, euh, euh, un, trafic, un trafic de stupéfiants. Oui, Antonin euh, je... Ou là, oui, tout euh, tout Juste dessus. un mot. Euh, euh, là, euh, on parle de drogue, d'activité. Est-ce que vous avez de plus en plus les délits tutelle à faire à des personnes qui ont des problèmes avec les réseaux sociaux, notamment. Euh, nous, à ESAT, on a travaillé ça à la gendarmerie, sur les trois ESAT centres, et même Jules je crois, l'a fait aussi. C'est un problème majeur pour nous, de plus en plus. Et effectivement, des personnes qui sont ennettées, qui n'avaient pas de mesures de protection judiciaire. Et vous, justement, par rapport à ce positionnement, je suppose que vous avez le bon. même positionnement, une personne qui va aller sur Internet, euh, on lui demande 1 500 euros parce qu'il s'est mis tout nu euh, devant euh, la caméra et en fait on lui fait du chantage et c'est souvent en Afrique que ça se fait euh, ou en Pologne, euh, voilà, est-ce que nous avons expliqué les gendarmes Et en fait, comment vous faites-vous Est-ce que vous payez euh, Je suppose que vous avez un gendarmerie, ça c'est sûr, puisque je sais que ça s'est passé euh, pour une personne. Voilà, est-ce que vous, vous avez ce problème-là actuellement et comment vous pouvez vous... Voilà, accompagner ces personnes-là. À ma connaissance, on a eu pour une rencontre, de payer pour une rencontre, mais là, on paye pas. Mais c'est plus simple qu'un dealer qui habite Carcassonne avec quelqu'un qui a habite Carcassonne. Mmh. C'est plus simple. Euh, parce que si la personne comprend que dans le circuit, il y a une mesure judiciaire, bon, ça s'arrête. Je pense je pense pas qu'on ait eu trop. On a eu pour une rencontre, mais euh, on n'a pas payé. Et ça, c'est quelque chose qui est... Le dealer, il y a une menace physique, euh, concrète. Oui, et immédiate. Euh, et immédiate, voilà qui peut être réel ou pas d'ailleurs, parce qu'on a aussi des gens qui nous disent « mais il c'est pas vrai ». Mais là, parce en fait, ce ne sont que des questions. Voilà, est-ce que c'est vrai Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que c'est pour obtenir de l'argent tout simplement et qu'il n'y a aucune menace. On ne sait pas. Et donc on essaye de réagir au mieux à l'instant T. Toujours, à l'instant T. Euh, Michel, peut vous dire quelque chose sur ce sujet? Oui, l'utilisation des réseaux Internet, c'est aussi une forme d'addiction, voilà. Et dans le film qu'on a vu, Monsieur Souka, il dit quelque chose de très juste. Il dit, c'est une prison. C'est-à-dire que nous, idéalement, euh, on aimerait les sortir euh, de, de leurs problèmes d'addiction, qu'ils aient une meilleure santé, de, voilà. Mais euh, l'addiction, au bout d'un moment, c'est une contrainte interne. C'est-à-dire que euh, ils, ne, ils ne peuvent pas s'en sortir. Enfin, je veux dire, il y a, il y a vraiment une, une obligation de, de une obligation interne. Voilà. Et je suis sensible aussi sur le film Susuka à ces images où il, il manipule le dossier en même temps que la déléguée, et puis ça rejoint ce que vient de dire Antonin. C'est-à-dire que dans la confiance de l'accompagnement, euh, il peut y avoir d'abord un soutien qui peut être peut-être un soutien à alléger l'addition, aller vers le, un soin, ou, voilà. Et puis il y, y a tout un travail d'éducation. Voilà, Et de, il faut du temps pour ça. Il faut du temps, ouais. toujours, on en revient à ce temps précieux. Ouais. Euh, il y en a Oui, c'était pour répondre à la même fond, mais Isabelle a répondu, c'est sûr que quand ils nous disent, mais vous, je suis les besoins cette personne, mais j'ai 300 euros de dette chez mon dealer, euh, on va leur verser bon, peut-être qu'ils nous mentent, ça rejoint la confiance, etc. J'ai une autre situation où une dame a amené son fils chercher la drogue sur Perpignan. Ils se sont fait arrêter par la police. Ils passent tous les deux sur le tribunal de Narbonne. Lui n'est pas sous mesure de protection. Elle, oui. Elle, attend pas. elle me l'a dit directement parce qu'on a plus parlé de cette consommation. Elle a plus parlé de son fils et elle n'attend pas de moi. Certainement, que je la réprime. La loi fera son affaire. La police a fait son affaire. Moi, ce qu'elle attend de moi, c'est que je préserve ses droits avec, via l'avocat et qu'elle puisse se reconstruire, avoir un véhicule pour continuer à aller travailler parce qu'elle n'a pas perdu le permis, parce qu'ils l'ont laissé libre sur le moment, etc. Et c'est aussi en travaillant tout de suite et le plus rapidement possible à lui permettre de continuer à vivre, que la confiance euh, garde et ne pas rester juste, vous avez fait quelque chose de mal, il y a quelque chose de... Ce n'est pas brisé, ça ne brise. Même si on parle d'une confiance, on, pas, euh, dans un couple, on ne brise pas la confiance, ou difficilement euh, dans le lien délégué euh, et euh, majeur protégé. Elle a fait certes une faute, la loi la réprimera, mais euh, la confiance qu'elle a en moi, c'est de pouvoir rebondir. Merci. Une dernière intervention sur ce sujet, oui, et puis euh, on va passer à notre tour. Bon, alors deux. <rire> euh, Guillon, directeur de l'Athée du euh, J'avais un question en fait, sur nos, nos, nos espaces de réflexion éthique. Euh, devant toute cette complexité de, de l'accompagnement au quotidien euh, des personnes protégées, euh, comment, on, comment on peut arriver à cerner un sujet euh, qui vient souvent en fait, d'une situation euh, très singulière euh, par, par la problématique de, de la personne accompagnée, et puis aussi par, par l'expérience, la, la, la, la personnalité euh, de, très singulière aussi du délégué qui, qui accompagne cette problématique-là Comment on peut arriver à, à ressortir en fait euh, des thèmes, des questions éthiques à la fois suffisamment euh, euh, sorties de leur contexte du quotidien pour ne pas être dans, dans l'analyse dans de la pratique parce que ça, ça, ça met en jeu d'autres approches et d'autres outils euh, et puis c'est une, une vocation plus intimiste, hein, plus, plus restreinte à une dimension plus large qui est, qui est la dimension éthique où là euh, on s'oblige à, à interroger des, des tiers d'autres des, des, acteurs de d'autres domaines des, des gens de la société civile qui viennent nous, nous, nous interpeller aussi sur ces questions là Donc concrètement comment on arrive à, à sortir des, des sujets euh, pour euh, une instance de réflexion éthique suffisamment large question je ne réponds pas, mais c'est peut-être ce qu'on a dit au tout début, dans la composition de ces espaces éthiques qui doivent être, être très ouverts pour que justement il y ait des angles et des points de vue différents et que ce ne soit pas un entre-soi peut-être dans une institution, dans une organisation. C'est peut-être là où on peut élargir les, les sujets. Peut-être si, peut si je peux répondre, c'est que justement il oui. n'y a, a, a pas de recette. On a réfléchi et on s'est dit on ne va pas faire une fiche sur les addictions, ça n'existe pas. Puisqu'il y a une personne qui va avoir un comportement et un entourage, parce que tout se voit dans la c'est un joli, parce que c'est un peu compliqué, mais il y a un entourage autour. Il y a soit de la famille, soit de la connaissance. Donc si, vous, si je dis au délégué, je vous fais une fiche sur voilà, quelqu'un de voilà comment vous allez gérer, on n'est on est pas dans les clous, quoi. on est dans des recommandations, à tout va, et, et on ne saura pas faire. Donc, euh, et c'est là l'intérêt d'avoir des personnes extérieures à la tutelle dans le comité éthique, parce qu'elles arrivent avec un avis, on va dire, citoyen de vie civile et ils ne sont pas dans le cadre, voilà, là on dit avec ses dents il y a la loi, ils ont, voilà, quelqu'un, une situation qui est présentée et euh, qu'est-ce qu'on peut en dire Et la limite est toujours un peu difficile entre l'analyse de pratique qu'on essaye d'éviter parce que le but du comité éthique c'est pas de dire je trouve la solution, c'est quelles sont les réponses aux questionnements qu'on a, comment on dégage le professionnel de toutes ces, ces problématiques qu'il a en disant est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, est-ce que je fais du mal et... Euh, comment je dois lui parler, etc. Et c'est ça. Mais on n'aura pas, et du coup, on n'a pas d'exploitation du, du comité éthique. Non. Si ce n'est peut-être dans la, la confiance, alors du coup, des, des intervenants, des délégués, qui peuvent savoir que on prend en compte justement ces difficultés si on gens de près. Oui, je voulais juste souligner, les derniers témoignages sont intéressants dans le sens où ils articulent, je trouve, l'intention éthique avec la responsabilité des services et des établissements. Voilà, on voit bien que pour aller dans le sens de l'intention éthique, il faut que derrière, il y ait une prise de risque, on revient à la prise de risque de tout à l'heure, sur la responsabilité du service ou de l'établissement. Va-t-on prendre cette responsabilité ou pas alors en ayant en toile de fond l'idée que si à un moment il faut défendre cette position devant un juge, euh, il vaudra mieux euh, qu'on ait un certain nombre d'arguments pour la défendre. Voilà, et je trouve que cette articulation elle est nécessaire et je, je vois mal euh, continuer à investir dans ce cadre éthique si on ne prend pas en compte en même temps cette part de responsabilité, à mon avis nécessaire de manière de nous et on passe à... Oui, je voudrais rebondir sur la, sur la question autour de qu'est-ce qu'on fait, de ce qui est mal, de ce qu'on qu produit dans ces comités. De la même manière, c'est la même question, me semble-t-il, autour de cet espace un peu particulier qui est celui de l'analyse des pratiques. Euh, l'analyse des pratiques, c'est un espace qui est protégé et évidemment, tout ce qui se dit dans cet espace-là doit être, doit, doit être protégé de façon à ce que chacun puisse continuer à s'exprimer. Néanmoins, aujourd'hui, il y a une vraie interrogation dans beaucoup d'établissements et services autour de est-ce qu'on est peut conserver des d'espaces comme ça, ou des dispositifs qui ne, qui ne seraient pas reliés à la dynamique, euh, dynamique de l'établissement. Je crois que c'est la même chose pour Bien évidemment, on ne va pas sortir des recettes, on n'est pas un comité des sages et on n'a pas à dire la vérité sur la situation. Néanmoins, on a peut-être à rendre compte des éclairages qu'on qu a pu faire émerger et, de, et des incidents de ces éclairages sur l'organisation, sur les pratiques, sur les postures. Et donc, à réinjecter dans la dynamique de l'établissement, et la réflexion euh, sous, sous, dans les différents dispositifs de ce qu'on a pu faire émerger lors de, de, de nos réflexions. Sans que ce soit effectivement quelque chose dans un lien direct, ce n'est pas, pas causal, on n'a pas à mettre en œuvre des choses, des recommandations, des choses comme ça. Simplement, on met à disposition les éclairages qui peut-être auront d'autres impacts sur la réflexion de, par rapport à d'autres situations. Donc, mais je pense que quand même, on ne peut pas dire il faut que cet espace reste clos. Je oui. qu'il faut qu'il reste ouvert bon. sur le dialogue d'État. ça me semble essentiel. D'accord, merci. Bon, alors, parmi les, parmi les situations délicates auxquelles vous devez certainement être confronté, je crois que les décisions euh, qui sont prises dans le champ médical sont certainement euh, parmi les, les plus complexes. Euh, C'est peut-être là encore que se joue la capacité peut-être à, à nouer un lien de, de confiance, d'écoute, d'attention au moment de où il faut produire des soins, où il faut prendre des, des décisions compliquées. Euh, Stéphane Kowalczyk, mon complice, euh, l'année dernière, c'était l'année dernière, euh, s'est glissé délicatement au cœur d'une relation entre Nadine et Georgette pour essayer de, de toucher comment euh, cette relation intime euh, pouvait, euh, pouvait permettre de, de comprendre les, les désirs et les souhaits de la personne quand elle est en grande dépendance.